Salut à tous, c'est... pas Bichard parce que ce dernier a oublié de faire l'intro de la vidéo, du coup salut à tous c'est Bloodfear et aujourd'hui c'est moi qui me charge de l'introduction. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en Demon Slayer UHC où Bichard va incarner un rôle très peu vu, Furuto. Furuto possède une seule et unique capacité, une flûte qui lui permet d'ouvrir une interface comportant 3 notes. En fonction de la combinaison de notes choisies, Furuto peut utiliser les différents pouvoirs suivants. Mélanger les hotbars des joueurs, faire apparaître des loups surpuissants, échanger la place des joueurs, infliger des effets malus, supprimer l'item de la main des joueurs, et pour finir obtenir l'effet force. Chaque combinaison possède un cooldown de 20 minutes, et une combinaison est utilisable toutes les 4 minutes. Voilà, c'est tout pour le rôle. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner à la chaîne pour atteindre le palier des 100 000 abonnés. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vidéo. Je... Bon allez, allons se déroule. Est-ce que j'ai coller encore Oh, j'ai le seum. Ah non, j'ai pas le seum. Non, c'est abusé! C'est archi compliqué! 4 minutes par note ou 4 minutes par pouvoir? Enchaîner, deux pouvoirs? Voilà, une combinaison toutes les 4 minutes, merci, c'était ce que je voulais savoir. Ça roule? Bon, oh, attends, je vais je veux... Oh! Oh. Voilà. oh! Oh non, note, c'est une paille, tu trolles. Les gars, ce que j'ai fait là, c'est que je note sur un bloc-note les combinaisons que je vais utiliser. La 1 est de loin supérieure. La 1, 2, 3? Ouais. Ouais, ouais, ça va? Ça va, un mec? Ça va. Il y a la forge de la tu Ah merci je te jure que je pas Essayez de séparer les groupes le Merci T'as ouais. pas fait de lame. Moi non je fait, me Tu me donnes des émeraudes pour que je puisse repair ça je me... Ouais si tu veux, veux. Des... Merci. merci. Si J'ai oublié mais il faut que je m'enlève vainqueur. attendez. <rire> ça va Popping Au bon, calme, hein. ça va Bah ouais. Je pense <rire> que le Yurichi, il est mort, euh, il a voulu tuer quelqu'un et... Plus fort les gars en face. Hein. Mais je pense, hein. Salut mec Bon. Oui. Ah, une fois, mais pas de peur. J'hésite à le tuer. T'as besoin encore de pommes rouges oh, non, c'est bon. dégât. Bah, bon. Ah, c'est quoi son rôle Moi je vois une souris. souris euh... ah, Non, je sais pas. Ouais. En vrai de vrai, j'hésite à leur mettre l'effet weakness, slowness, poisson, weezer un enfin, Poison, heures. Je pense qu'en vrai, on les fume assez rapidement. Ah, c'est pas tout en même temps ah, C'est un effet aléatoire. Je pensais que c'était tout en même temps. Les loups, ça a l'air pas mal. 15 coeurs, les loups... Euh... Oh, moi, j'ai tombé tellement de fois sur plein de rôles que j'ai fait. toi, t'as un bon rôle, Bichard 26... Ça va T'as déjà été Pour le play de game Euh... Y'a longtemps. Y'a pas de fleurs. Oh, non... T'es autre, t'es autre. Non mais y'a y a du monde, y'a du monde. On va aller chercher un autre. Ouais. Il était il, il, il à côté du zéro. Tu veux une info Dis-moi. Il est méchant. Ah ouais Ouais. Comment tu sais Mais lui dit à personne. Mais viens hein Vas-y on va le taper. Salut ça va Non. Pourquoi J'ai eu un minage de merde et un rôle pas incroyable. Ah ouais Mais ah. oui Salut frérot. Salut. Salut, ça, ça, va ça va Ça va. Ça va, Tu as récupéré ta petite fleur Non, il a pas de fleur. Les deux arbres où on était, il n'avait ben pas. Et il y, y en a euh, là-bas là en face, tout droit. Il a pas quelqu'un hein qui a un tuir ici fort petit. Il y a, y a deux quoi, arbres là-bas. Je vous pense euh, je, je, je les pense paye, de pas y aller là-bas. Ah ouais, ouais Parce que bah, j'ai entendu trois personnes parler et je pense qu'ils se donnent la liste actuellement. Ouais. Bah justement. On va les fumer. C'était qui il n'y a personne. Il n'y personne. Euh, personne. Gros, il nous attire là. juste pour nous fumer. Et ah puis non, je, crois. Le... je les croise là et ils disent ouais euh, je pourrais rien faire pendant 5 secondes car je serais stunt Du coup c'est le pouvoir de la petite soeur Après il dit quoi Bah vas-y donne le pseudo. Ah bah oui ok. Pour moi bon Sophie c'est.. Je vois pas d'autres pseudo à donner quoi. C les blics. Là moi j'ai peut-être d'autres infos mais je les dis pas pour le moment. Parce que moi aussi est y a que que Popping qu au courant de mon info. J'ai entendu quelqu'un parler de quelqu'un au mais du coup je pense connaître son rôle. Il y a deux personnes que j'ai vu se taper mais. Ah attends ça ça ça ça J'ai bien, te attends, euh, je te pas. bien toi, méchant. <rire> J'aime bien. <rire> pas maintenant mais bien. Allez, Sam Sam, là Sam Sam, Sam, Sam, Sam, Sam viens voir de Attends, <rire> non, non, pas Attends. lui là, je te avant. Je croyais que t'en avais trois. Ouais, mais maintenant, il bon, confirmé. Salut. Que... Il si euh... font... y a un mec qui a dit que vous étiez méchants. Oui. Euh... Euh, il est là. Bah, Dis là ce que t'as dit dans leur dos En gros, c'est les Bix. Ouais, ouais, Quand ouais, je ouais. vous ai croisé tout à l'heure, je vous entends parler et vous dites euh ouais je pourrais pas, euh, pourrais pas bouger pendant 5 secondes et après vous dites euh, ouais donne les pseudos ouais, Ah oh, non mais je dis je parle de Daki si parce que je voulait. connais Daki juste son... bah, Ah bah vas-y donne toujours Chris, je suis nous Nous et le qui Bah ils m'ont tamassé et je suis sur le Oui bah. Ok, du ça change, ça change Je connais le rôle du mec qui a dit ouais je vais bientôt avoir des infos. Ah ouais Bah oui Je peux pas me faire dp il s'est fait vraiment baiser par la daki en hein, cas où. Ouais, bonjour. Ça va Ça les gars Ouais, Ça va tranquille. Ouais. Ouais. Bon, Bobbing, la fois que je t'ai donné tout à l'heure, Ouais elle est désormais à 60% sûre. Bichard, peut-être la même info parce que c'est dans ce groupe l'info. Je dis, dis-moi. Dis pense Zoro peut-être méchant, je pense, non Non, mais du coup pour toi, Zoro est peut-être méchant. Ah, tu dis, ouais. Parce 10%. que en gros. Tout à l'heure Quand j'attendais à l'arbre petit du vôtre, moi je veux bien qu'on fume les gens. J'ai hein. vu un groupe avec Zoro dedans qui ont poussé un mec, puis après il y en a un, il est venu donner un coup d'épée et après mmh. ils se sont arrêtés, mais je sais pas pourquoi. Et... Ah, sûr si tu veux fumer quelqu'un, je peux te donner un pseudo, mais je suis pas sûr, sûr encore. Allez rentre une commande. C'est le pire rôle, je pense. Oh, C'est by Karo 5x, ça dort de ouf, ça dort de ouf. Oh. Je peux pas attaquer Ouais, ouais, ouais, je Ah, Kaikako. Comment ça va, le Oh! Ah, bah, du coup, pas du tout! Ah, bah, il était pas du tout méchant, mais tiens, hein, Plus la game avance, plus ou... j'ai moins confiance en ce groupe! Non, Moi aussi! Fufu, ah ouais. euh, ouais, feu Fufu, il a que donné des infos de merde, hein, je te le dis! Parce que bon, oui. on a était là-bas, il revient de là-bas! Lui? Ouais! Oui. Vous voulez qu'on le tente? Non, non, mais non, on va quand même! même euh, en vrai, ce okay. serait un peu. Genre, y'a pas d'infos, mais. Mais la game ah. ne bouge pas en plus! Les refs, on se fait chier! Hein. t'as confiance dans ton groupe? Pas, euh, ouais plutôt ouais, à on tous a des démons, déjà. Ouais la plupart ouais. on a déjà des démons en plus Ok. ok, oh, parce qu'il y en a un j'avais pas trop confiance Ah ouais c'est ah, en, en crée crée qui bah, bah, Je peux pas donner le mourir. Moi c'était un bon 70% C'est pas en toi Bah non j'ai confirmé l'info de C'est quoi Bah gens sur les deux personnes que j'ai vu. Qui avec tout à l'heure Et vous dans votre vous confiance ou pas vrai ou ouais ouais ouais Pas tout le monde À part que Feufeu a dit ouais c'est les bics, c'est du méchant. Et il était pas méchant. Daki, c'est euh, Lucky Mat. D'accord. Shiro Guitaro. Shiro Guitaro. Ou okay. un méchant. Ok, ouais. Là-bas, il y a sûrement je... duo. Je... Si je... Bah, oh. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Vas-y, donne-moi. Vas donne, donne-moi des trucs. Yes. Allez, au revoir. Let's go. Hello, Michel. Ça va Ça va hein <rire> Les, les gars y'a 4 mecs euh, qui sont en train de me courir dessus c est c est des démons, Courez, ouais, courez, ouais, c'est les démons <rire> <courez, rire> <c 'est>... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais t'inquiète je, je viens de donner la sauce sur ah, pourquoi, pourquoi vous nous courez dessus alors ah, ouais. T'inquiète Mais non, je suis pas démon si, si. Mais non, pourquoi Si pas démon, dis -le. Je suis pas démon si, si. Mais, bah, mais hein. ils peuvent me save, j'étais avec eux J'étais avec eux toute la game On a quelque chose qui trompe pas mec Dire Je suis pas de dévot, notre camarade. Ah bon. Ok, Bichard. Bichard, ça fait quoi Question d'être assassin Juste par hasard. <rires> Ils sont méchants Ah non Les refs non, non, non, Les refs, venez, ça va Venez, venez Venez, venez Venez, venez on n'est pas des Ah de oui! les gars? Les charretes... Mais Mais Chiro, ils sont est des, des aussi. Sont Mais ils sont tous des en fait, en Mais les gars! ils sont et des Et Ok, Shiro! moi je parce que je suis pas avec toi! Heureusement que de je les ai croisés Turn! J'ai un cœur GG, je me retrouve encore! Vas-y, turn! Ah pardon! Bah lui il est pas avec moi! Ah non, lui Sam il est pas avec nous Ah, il a mis Il est là où il est là, tout droit, tout droit! Mais je peux pas! Drop ma fleur! Pourquoi Mais Shinobu elle m'a baisé, je peux pas drop ma fleur Biche, à un mec, y a un mec en cave, il a donné ton rôle, il a dit Biche et euh, ton rôle. Du coup, je sais que t'es avec moi, quoi. Mais comment ça se fait Il y a un mec, il a dit c'est Mais t'as pas pris ce pseudo Hyper non. important, c'est un stream Bonjour, je me fais pourchasser. Par qui T'es quoi T'inquiète moi. T'es des méchants Bah oui Derrière, derrière. Mais oui, moi aussi, je sais Comment ça, on est méchants, nous biche. Allez, je me fais attaquer ah, Je me fais attaquer ah, les gars ils sont méchants, faut se réveiller Vous êtes trop là non un peu Non non on est trois, on est je deux là hein. On est deux Moi je suis là par contre, moi je suis là, ouais. moi je suis là Regarde tout le monde qui est autour. Ah, ah il, quoi il ah, mais, mais est quoi il vient Mais t'as pas peur les mecs Mais c'était suis. Mais c'était. C'était, t'es pas avec nous es pas Bah non non je suis pas avec vous. T'es avec nous Mais je vois Je t'ai fait confiance, ah ouais, tu c est c est sais Ah oui d'accord, bah je gagne toi. Mais putain j'en ai raptué Putain il fait mal hein Mais frère alors. Bichard est méchant là, mais Bichard est là, il est méchant pourquoi je, je pas, moi D'accord, pourquoi j'ai pas de bloc dans mon inventaire Pourquoi je brûle pas moi Allez, Putain, t'es pris. Oh, j'ai 0,5 coeur. Oh, je t'aime! Cours! Moi bah, en fait les Mais attends, pourquoi j'ai un giga sur moi? Ah, t'es plus neuf, t'es prêt? Non! Vas-y, viens maintenant! Il est ce putain de rouille, euh, j'en peux plus, les Pour oh, ça je suis Nezuko. Oh WAI! En quelle année je suis Nezuko, maintenant? Mais cher, t'as bien vu que je t'ai aidé dans les fights, je suis pas une Nezuko. Oh, pourquoi mes chiens ils sont pas là? Ils sont derrière, ils sont derrière. Ah mais je vais me faire ça, à fini. Ah oh, trop bien mon rôle en fait. On doit te finir, tata. Les chiens ils servent à rien, bichon. Les chiens. les chiens sont. Bien. Bah ouais ah, ouf Les voyez, chiens de l'histoire. Ils se sont censés, ils se sont avoir speed. Il est là un hein, chouchou. On se fait vraiment tabasser par contre. Oh non. Ah non s'il vous plaît. Il est tombé. J'ai pas de chance Allez oh Mais pourquoi pourquoi il, je comprends pas pourquoi euh, Pourquoi je peux pas drop la fleur de Glycine Non moi. non non mais ça fait, ça fait ça fait ça fait cher longtemps Bon allez go, de toute façon on est on, on est un peu dans la merde mais bon Ouais tout En plus il reste plus beaucoup de gros rôles Je suis Domade qui? Moi je, je, je, je, je, je, je suis joueur de flute là, mais. Oui, toi t'es Fouruto, je suis. Mais sais. il est trop chiant, il est trop chiant ce rôle. Mais oui. en fait, c'est juste que je dois composer des notes de musique. Ah ouais, c'est comme Dengen. Mais c'est ah trop ouais, chiant. Mais attends, ils sont encore là Mais je suis mort. Mais ouais, ils, ils sont encore là. Ils, ils sont là, ouais. Il reste quoi, 17 joueurs Il y a des sauts là Non, il y a un saut qui est mort là. bas oh là -bas. Et là. Qui là-bas Takim. Ah, Et moi, on m'a cramé, je sais même pas comment. Assassin. Comment la cano savait pour ta vie Je sais pas, il le voyait. Salut, Popping. C'était quoi tes vieilles infos là mais mec, je t'en ai donné des défauts. Ah, ah, ah. Ok, on va, on va faire une attaque par les airs. J'aurai pas le temps, je crois, c'est dommage. Tu as ah, il y a du loup et plus de stuff quoi. Bon, je l'ai fumé, problème. mais j'ai pas récupéré stuff du coup. Voilà, je suis désolé. Tu l'as mis où Mais il est où Bah, il est dans la lave du de coup. La la il y a T7, mais je crois qu'il ah. Ah, est Nezuko. Nezuko, est-ce qu'il a fait des dégouts tout à l'heure Je vais garder la force en vrai, les gars. En gros, Zoro le Arc, Loéla, Zoro le Zoro Arc, rien. je qu'il était avec nous. Ah, il est gentil il est de moi, il est de moi, pitié. Genre, on est qui Non, ah. ah, mais du coup, je, je, on fait quoi là Ouais, du coup, il est bah, il, il, oh. solo lui. Hein, vas-y, ah hein. vas-y, on va sur les deux là. Et moi, je sais courir. Cou, ouais. On a, on a, on a perdu gardé nos ouais, ouais, ouais. Wow ouais. C'est quoi ça déjà C'est pas grave, ça l'a pas aidé. Bah, attends, bah, c'est moi qui sais pas courir, mais c'est eux qui qu'on vite. Euh, Parce euh, que c'est la première sélection en fait. Tu peux doubler. Il y a un Akomo dans le groupe, attention. T'as qui en là Vas-y, là. Voilà. Ah, c'est dommage, je suis désolé. Ok mais toi t'es chinois, joue... ah non t'es cul Attends, attends, attends oh, c'est que j'ai plus d'eau. Attends deux minutes voilà. Ah ça ne marche plus, c'est vache. Tu tends ça Je que tu c'est compliqué. Fais ouais. gaffe, attends. Oh y'en a un qui est très très mal Alors, Ah, a un qui Fais gaffe, fais gaffe. Okay. Ah. Il a morré lui il a deux HP Macomo Ah c'est dit il sort Je suis rien, je suis rien Il a essayé de taper Bichard J'ai plus de gap, j'ai plus de gap Donc euh, je suis avec toi Et tiens euh, Moi je vais faire son petit Merci, merci Ah Tu veux jouer à l'arme Bichard Ok, vas-y Je veux rejoindre le collègue <rire> Oh il nous a baisé tous les deux Il a bien ah. joué Ah Il y a Bichard sur moi Je suis là, je suis là T'inquiète, je suis bien mort, okay, je, suis okay, je suis là. Je suis pas bien Il est mort Faut m'aider Ok, je suis là. Big ah c'est tu à côté que les coups bichards n'est pas du tellement. Hein. Ouais Non bah... C'est ça que je t'en ai pas Je sais pas il est quoi bichard du coup mmh. Il est très lourd. C'est chaud hein Ah mais c'est de la merde des MDR Tengu, il... ça dépend sur -il Après, euh, Après là, il ça... y a Bichard. Ah, J'avais bien entendu oh, une voix. J'ai entendu une voix en mon oh, oh. oh, mate, t'es là C'est quoi la marque En gros, par contre. Attends, attends, attends, attends. Tu veux venir Ouais, Pas... Oh non Mais Bichard Klee Ah c'est ouais, pour rien ouais. que tu te lèves au piste Bichard Oh est Bichard Ouais On est sur qui là hein. Ouais Après il reste un démon hein Ici Ici hein Bichis. Ouais, je... Les gars si vous voulez m'aider c'est bon moment, hein Ouais c'est vrai Bon, change de forme. Après ça peut t'amuser Takirma ah, mais, mais, euh... mais, mais il faut du non, jou, mais hein. monde, que tu joues hein mais rien quoi. Ouais mais bon, ils ont droppé leur dessus non Genre au bout d'un moment, leur tourne dessus. Bah, bah. <rire> J'ai pas trop leur droppé dessus moi je t'avoue. t'as ta... ta... truc là. Oh, viens. Toi, ça peut marcher. Oh non le malaise. bon <rire> oh, du coup faut pas me tuer hein les gars. Faut <rire> pas me tuer quoi. Ah oui viens viens Yolena t'es où je suis là aussi, t'inquiète! Ah, dégage, s'il vous plaît! J'ai 5 coeurs! Ah ouais! Euh, attends, faut que je fasse un truc. Go souris, go souris, on le finit! Il est descendu dans la cave! On le fume, on le fume, on le fume, on go à 3. je suis tombé tout seul! tombé, tombé, tombé, je suis là! Ah! Comment les gars? Vous allez vraiment sur moi là? Oui? Ok, ok, ok. Allez! Venez, dégâts, dégâts, dégâts! Alors, remonte! Attendez, en attendant je prends juste l'or. C'est trop bien le fait que sur mon arme peut pas casser genre vraiment Les deux autres ils sont ma combo et trucs là. Ouais. Ouais sale. Ah bah va pas le fight en ce soir. On va proposer un truc. Alors, j'ai trois cœurs. Il en a Est-ce qu'il y a un monde où on attend la marque pour que je m'en. S'il vous plaît. Quoi Bon bah vas-y quoi c'est pas vrai. Attends, faut que je gueule. Ok. Ah faut que j'apprenne à courir. Eh ça m'a pas donné de trucs Oh GG. GG. Ah, vais... Ouais c'est bon. J'ai bon. <rire> GG Let's go Bah dis donc. GG... On de loin quand même. J'avoue que oui. Nous, je pensais pas qu'on allait gagner. c'était dur du C'était chaud. Des milliers de je t'aime si tu savais comme je l'aime, ce petit cœur à la traîne